Maigrir vite, c'est votre objectif. Et vous en avez assez des régimes minceurs qui durent des jours, des mois, voire des années. Bonne nouvelle, prenez des notes pour connaître les bonnes astuces pour maigrir vite, perdre du poids rapidement et surtout durablement. Comment maigrir vite Maigrir vite est possible. Il suffit de suivre les bonnes astuces minceurs. Premier conseil à suivre, buvez de l'eau. Beaucoup d'eau pour éliminer. Aux oubliettes les jus de fruits et autres s'odeuses. Ces derniers contiennent en moyenne une centaine de calories par verre. Sans s'en rendre compte, on peut facilement prendre du poids ou faire de la rétention d'eau si on abuse des boissons sucrées, tandis qu'en buvant beaucoup d'eau, pure et plate, on élimine le trop-plein d'eau. Et rassurez-vous, même si cela peut paraître paradoxal, boire de l'eau permet de venir à bout de la rétention d'eau et de dire adieu aux ballonnements et autres jambes gonflées. Autre indispensable, pensez à faire une activité physique régulière. Le sport est votre allié pour perdre du poids rapidement. Retrouvez les meilleurs sports pour s'affiner et dire adieu aux kilos en trop. Enfin, on vous le donne en mille, si vous voulez maigrir vite, adaptez votre alimentation à votre activité et à votre métabolisme. Les protéines sont les alliés des sportives, et les légumes verts sont parfaitement adaptés si vous souhaitez perdre du poids rapidement. Misez également sur les aliments brûle-graisse, thé vert, citron, ananas. Ces puissants antioxydants participent à évacuer les kilos en trop. Alors pour exaucer votre souhait et perdre du poids rapidement, Cosmo devient votre meilleur coach minceur. Il vous aide à maigrir sans régime et maigrir par zone. Si vous voulez une silhouette parfaite, c'est par ici que ça se passe. Vous découvrirez dans notre vidéo spéciale, toutes les astuces de star pour maigrir vite, des recettes minceurs et des astuces pour choisir un sport pour maigrir. Voici les bonnes astuces pour maigrir vite. Comme vu précédemment, pour perdre du poids rapidement, il faut suivre les règles de base. Mais pas que. En suivant les quelques astuces qui suivent, vous verrez, vous maigrirez rapidement, sans même vous en rendre compte. Premièrement, mangez moins souvent que d'habitude. Pas de mystère. Si vous voulez maigrir vite, il ne faut pas grignoter. Tenez-vous à trois repas par jour, c'est-à-dire... Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et si vous sentez la fringale arriver, prenez également un goûter pour tenir jusqu'au repas du soir. Deuxièmement, mangez dans un environnement calme. Mettez-vous à table et laissez de côté smartphone, télé ou ordinateur portable. Car c'est prouvé, quand on mange en étant distraite, on mange beaucoup plus. Troisièmement, prenez le temps de mâcher. On nous le répète sans cesse, il faut bien mâcher les aliments avant de les avaler. Ainsi, votre estomac aura le temps de ressentir la satiété et vous serez plus vite rassasié. Enfin brossez-vous les dents juste après avoir mangé. C'est psychologique, lorsque vous vous lavez les dents après avoir mangé, vous êtes généralement moins tenté par une gourmandise, peut-être par flemme d'ailleurs. Si vous êtes intéressé n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour ne pas rater la vidéo à suivre.